Nous l'avions découverte ensemble durant un live sur la chaîne YouTube, la nouvelle Garmin Venue 2. On avait découvert aussi la Venue 2S, je vous avais même proposé... Après, par la suite, sur la chaîne, une vidéo comparant la Venue 2 et la Venue 2S. Aujourd'hui, c'est l'heure de mon test, mon test complet de la Carmine Venue 2. Disponible à 399 euros, est-elle simplement la meilleure montre généraliste sportive Ou alors la meilleure montre sportive proposant des fonctionnalités smart généralistes C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo.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 à la venue 1. Je vous ferai aussi, parce que vous me l'avez demandé, le test détaillé de la venue de s qui va arriver. J'ai testé les deux comme si c'était des montres un petit peu indépendantes, mais dans l'usage on est exactement sur la même chose. Donc si vous voyez ce test de la venue, vous ne serez pas forcément obligé de regarder celui de la venue de s Ça va être les mêmes fonctionnalités. Par contre si vous êtes intéressé par la venue de s je vous conseille aussi de regarder le test de la venue de s Même si théoriquement les deux montres avaient beaucoup de points communs qu'on a évoqué dans la vidéo comparative, je préfère dans la pratique, moi, tester les deux modèles. Il y a quelques petites différences. Revenons au design. La Garmin Fenute 2, elle, Format de 45 mm, elle mesure 45,4 par 45,4 avec une épaisseur de 12,2. Son poids total est de 49 grammes. Son design reprend l'état d'esprit de la venue première du nom, avec surtout, surtout comme information et comme euh, caractéristique importante, c'est l'écran. L'écran AMOLED, là on est sur un écran AMOLED de 1,3 pouces, 416 par 416 pixels. La lunette est en acier inoxydable, le boîtier est en polymère renforcé de fibres et on garde du coup le même. État d'esprit, c'est à dire deux boutons sur le côté qui vont nous permettre de naviguer. On va le voir juste après. Puis un bracelet en silicone sur ce modèle. Du coup, le bracelet est un bracelet quick release de 22 mm. À l'arrière, on retrouve le cardio fréquence mètre avec l'approche de recharge. Puis c'est à peu près tout à déclarer sur le design. On est du coup sur le cadran de 45. C'est un modèle assez grand, assez bien, assez sympa. Bref, qui conviendra à. À beaucoup l'écran de 1,3 pouces c'est très plaisant dans la navigation et pour lire mais ça on va y revenir parce qu'on enchaîne sur la fiche technique On enchaîne sur les caractéristiques techniques. Grosso modo, elle reprend toutes les caractéristiques techniques qu'il y avait sur la venue, c'est-à-dire GPS intégré, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. On aura une résistance à l'eau jusqu'à 5 ATM. La possibilité de stocker de la musique, sauf que cette fois-ci, avec la Garmin euh, venue 2, on va pouvoir monter jusqu'à 2000 musiques contre 500 sur la venue 1. Elle intègre bien entendu des capteurs qu'on a à peu près dans toutes les montres, c'est-à-dire moniteur de fréquence cardiaque au poignet, altimètre barométrique, compas, gyroscope... Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, oxymètre de pouls Et information que je ne vous avais pas confirmé durant le live C'est qu'elle possède aussi un thermomètre Puis petite nouveauté c'est qu'elle possède la fonctionnalité, les caractéristiques Always On Display On pourra du coup laisser un écran toujours allumé Bien entendu on a aussi le NFC dans cette montre pour pouvoir utiliser Garmin Pay On va avoir voilà grosso modo une montre assez étouffée au niveau des caractéristiques techniques Maintenant regardons ce que ça donne dans l'usage Passons aux fonctions Smart Avant de rentrer dans toutes les fonctionnalités, regardons comment on navigue sur cette montre. Tout d'abord, on est sur notre cadran principal. Sur ce cadran principal, on va pouvoir naviguer avec différents moyens. Le swipe et après les boutons. Pour swiper, on va pouvoir swiper hop, de haut en bas pour accéder aux données, aux données, aux widgets, etc. On aura l'hydratation, nombre de pas, étage gravi, nanani, nananair, body, batterie, respiration, le sommeil, etc. etc. Toutes les informations qu'on va pouvoir recevoir à la fois smart, à la fois de santé. Après, si on veut rentrer dans les informations un peu plus précisément, on peut bien entendu cliquer cliquer sur la fréquence cardiaque. aller voir la fréquence cardiaque. Hop, naviguer, revenir en arrière. Cliquer sur, par exemple, le sommeil. Hop, voir le sommeil, l'état du sommeil. Ou cliquer sur les notifications pour voir toutes les notifications. Ça, c'est la navigation par swipe. La swipe de haut en bas. Après, si on swipe de gauche à droite, on va arriver sur notre raccourci. Moi, j'ai prédéfini Spotify en raccourci. Je pourrais donc du coup en swipant aller voir mes listes de chansons Spotify, mes chansons qui j'ai écoutées récemment et les ajouter à l'aide du Wi-Fi. mais on va y revenir. Voilà pour les swipes, on n'aura rien en swipant de droite à gauche c'est dommage, on aurait pu peut-être avoir un autre raccourci, je ne l'ai pas trouvé. Puis on va avoir la possibilité de naviguer avec les boutons, le bouton du haut une fois va nous amener aux activités. Le bouton du bas, il va falloir rester appuyé, va nous amener un petit peu aux paramètres, on va pouvoir d'ici personnalisé bref arriver dans tous les menus du paramètre pour configurer la montre le bouton du haut en appui long ça va nous amener sur le menu principal le menu principal qui peut qui est personnalisable aussi hein, on pourra le voir aussi et qui sera du coup un raccourci pour accéder à certaines fonctionnalités aussi Spotify ici, mais le mode nuit, etc, etc. Voilà globalement pour la navigation. Si vous appuyez à la fois sur les deux boutons, ça vous prend une capture d'écran. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais c'est possible. Maintenant, parlons de la personnalisation. Les cadrans, il y en a. Il y en a sur la montre et il y en a qui sont téléchargeables sur Garmin IQ. On va les voir après. On va appuyer en bas sur le bouton du bas, un appui long. On va aller dans cadran montre. Et là, on va pouvoir choisir entre plusieurs cadrans. Il y en a des numériques, il y en a des à aiguilles etc etc On l'a vu aussi qu'il était possible De personnaliser un petit peu C'est à dire là on va pouvoir changer la couleur des aiguilles Même le style des aiguilles On valide on revalide Et voilà c'est personnalisé ça, c'est la personnalisation de base, de l'écran principal. Après, lorsqu'on va vouloir aller plus loin, on va lancer l'application Garmin, mais pas l'application Garmin Connect, mais Garmin IQ. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu un de mes tests des montres Garmin, on va avoir une application pour le suivi de santé qu'on va avoir bien entendu juste après, la fonctionnalité de santé, suivi de santé, suivi sportif, etc. Et on aura l'application Garmin IQ, qui va nous permettre, elle, de personnaliser et de télécharger des applications tierces. La personnalisation des cadrans passe plutôt par IQ. Pourquoi parce que c'est sur cette application on va pouvoir en télécharger un bon nombre. On va aller dans « Plus ». Là, regardez, vous allez avoir pas mal de style, pas mal, euh, je sais pas si vous préférez la sérénité. Vous pouvez l'installer. « Autoriser », ça envoie sur la file d'attente et ça va l'installer. Et après, ce sera disponible sur la montre. Donc là, on va voir, on va dire, le « Store Face It qui va nous permettre aussi de prendre une photo pour faire un cadran personnalisé. Bref vous l'aurez compris, la personnalisation, ça va aller assez loin, si on veut qu'elle aille assez loin. Vous pouvez créer du coup votre cadran, bref, je vous laisserai euh, chercher et télécharger l'application, voir ce que, bah, ce que vous aimez. Mais ça se fait surtout par ici, par euh, Garmin IQ. Vous voyez la installation en cours de sérénité. On a mon stockage disponible au niveau des applications. Puis c'est par là qu'on va pouvoir par paramétrer la musique mais on va le voir après aussi ça soyez patient s'il vous plaît bref Garmin IQ va nous proposer va nous permettre de télécharger tous ces cadrans après bien entendu vous allez pouvoir aussi personnaliser ah, surtout les menus, les sports via l'application Garmin Connect vous allez aller dans Garmin Connect dans votre produit, la venue 2, et vous allez par exemple pouvoir aller dans Activités, Activités et applications. et ici vous allez pouvoir classer les applications comme vous voulez ajouter naviguer ajouter Garmin Connect Challenge ajouter il y a quoi par exemple si vous voulez acheter ajouter de l'escalade hop ça l'ajoute etc là il y a mon nouveau cadran mais ça va se retrouver la personnalisation ici on a ajouté naviguer donc naviguer et là pareil vous allez pouvoir aussi personnaliser d'autres menus en allant dans Aspect bon vous aurez les cadrans que je vous ai montré via Garmin IQ ceux qui sont téléchargés puis vous allez pouvoir personnaliser l'aperçu rapide qui est ça là les petits widgets c'est à dire mettre bah, les reclasser, mettre le, les widgets regardez par rapport aux deux je vous, je vous mets les deux le, à côté c'est ça vous allez pouvoir ajouter par exemple je sais pas l'aperçu santé l'éclairage des choses comme ça qui vont se mettre ici hop du coup à la fin ça c'est pour personnaliser le menu de widget lorsqu'on va swiper et on a aussi la possibilité de personnaliser le menu de contrôle c'est à dire par exemple moi je n'utilise pas forcément Garmin Pay je l'enlève et je le remplace par l'assistance hop hop ça va vous permettre de personnaliser le menu là j'ai ajouté l'assistance il faudra bien entendu la configurer. On va le voir aussi ensemble. Je pense que vous l'aurez compris, cette montre va être personnalisable à souhait, comme je pourrais te dire. Elle va vous permettre d'être personnalisé au niveau des cadrans et au niveau des menus. Parlons maintenant des notifications. Très très important pour beaucoup, les petites notifications. La possibilité d'avoir des notifications de SMS, etc., etc. Et bien entendu, vous allez pouvoir paramétrer les options de notification via l'application. Ça va se jouer dans son et alerte, dans notification intelligente vous allez pouvoir paramétrer l'usage des notifications, si vous les autorisez, si vous autorisez seulement les SMS et les appels, etc. Et pour aller encore plus loin, vous allez pouvoir mettre gérer les notifications d'application et accepter les applications qui peuvent vous envoyer des notifications. Vous pouvez en enlever, si vous voulez pas avoir euh, des notifications TikTok, vous pouvez enlever notification TikTok. Pour aller encore plus loin, on va parler des SMS, des SMS, des notifications de SMS. En même temps, je vais vous montrer comment la montre reçoit une notification ou un message qui est très long, voir si c'est tronqué ou pas. Je vais m'envoyer un SMS qui va être reçu sur mon téléphone et qui va s'afficher aussi sur ma montre c'est un sms assez long vous allez voir mais malheureusement on va pouvoir lire beaucoup mais ce sera tronqué là il va avoir aussi deux possibilités est ce que vous êtes couplé à un téléphone android ou est ce que vous êtes avec un iphone si vous êtes couplé avec un téléphone android vous allez avoir la possibilité de répondre de répondre avec des réponses rapides hop réponse vous allez pouvoir mettre des réponses personnalisées comme ici c'est pana mais vous allez pouvoir mettre je t'aime je te rappelle etc que se passe-t-il et ça sera envoyé ça c'est une option je vous la montre qui est seulement disponible sur l'application sur un téléphone Android. Vous allez avoir l'application Réponse aux SMS, réponse au message et réponse aux appels rentrants. Ça c'est une fonctionnalité qui sera disponible seulement sur téléphone Android. Vous allez avoir ici dans votre montre Réponse aux SMS, vous allez pouvoir gérer les réponses rapides aux SMS et les réponses rapides aux appels en mettant répondre au message, vous allez avoir regardez toutes les réponses rapides, vous allez pouvoir en ajouter et surtout vous allez pouvoir en mettre plus et en personnaliser. Ça c'est top et on enchaîne du coup sur les appels où on va voir que c'est aussi possible de mettre appelle moi plus tard des choses comme ça comment va réagir du coup la montre à un appel Lorsque vous serez appelé, ça va vibrer à la fois sur votre montre et à la fois sur votre téléphone Là, si vous êtes couplé à un téléphone Android, vous allez avoir trois choix Décrocher, accrocher et du coup envoyer la réponse rapide Je t'appelle plus tard, etc, etc Lorsque vous avez loupé un appel, vous allez pouvoir aussi rappeler Mais lorsque vous allez rappeler, ça ne va pas rappeler avec la montre Ça va juste rappeler avec le téléphone Parce que oui, il n'y a pas de haut-parleur Donc lorsque l'appel est effectif, c'est sur le téléphone Il n'y a pas de haut-parleur ni de micro sur la montre voilà pour ce qui est des appels et des SMS Maintenant parlons des musiques Très important aussi pour beaucoup Les musiques Les musiques vous allez être un petit peu servi quand même Vous allez avoir la possibilité du coup de paramétrer un service de musique Moi j'ai mis Spotify Là dans l'exemple c'est Spotify Mais après je vais l'enlever je vais vous montrer ce que ça fait Dans Spotify vous allez pouvoir du coup ajouter des musiques Bon des fois on a des petits soucis avec certaines applications tierces Comme là c'est passé en anglais Mais bon Vous allez pouvoir du coup aller sur Spotify Aller sur votre playlist par exemple Regarder votre playlist connecter l'application avec le wifi il faut que j'ajoute un réseau wifi sur ma montre elle se connecte à ma box la montre est en train de chercher le réseau wifi elle l'a trouvé et elle est en train de télécharger du coup la playlist que j'ai choisi on a le pourcentage de téléchargement une fois que vous avez téléchargé les morceaux vous allez pouvoir les avoir en hors ligne avoir la possibilité de goûter du coup la musique ça veut dire partir sans votre téléphone et écouter la musique mais bien entendu il faut connecter la petite montre à un casque en bluetooth on va le voir en attendant que ça télécharge je vous montre les services de musique aussi qui sont disponibles ça va être encore via l'application Garmin IQ et vous allez pouvoir aller dans IQ et dans musique hop là vous allez avoir Spotify, Deezer, Amazon Music, Runcast, Line Music, Podcast, Songlate ou Migou Music à chaque fois vous allez pouvoir les télécharger les activer les désactiver je vais vous montrer juste après ce que ça donne quand on n'utilise aucun service de streaming parce qu'il est possible aussi de stocker des musiques sur la montre via votre ordinateur ou je pense aussi via votre téléphone mais moi j'ai pas de musique trop à stocker via mon téléphone donc je l'ai fait via l'ordinateur je vais vous montrer juste après du coup là j'ai ma petite tracklist qui est soit je peux enlever soit je peux garder mais qui est disponible je vais donc alors hop dans mes musiques connecter des écouteurs que j'ai sous la main on va connecter on va rechercher les écouteurs les oppo sont trouvés ça se connecte aux oppo c'est connecté je mets les écouteurs et là j'ai ma musique ma musique spotify changer mettre play etc mettre pause et accéder après à la bibliothèque. Ajouter d'autres playlists. Ça va se jouer surtout sur playlists. Ça veut dire que vous allez créer des playlists. Choisir vos playlists. Et après ajouter les musiques de vos playlists. Vous ne pouvez pas aller directement depuis la montre. Chercher euh, une, une musique. Vous n'allez pas pouvoir aller chercher la dernière chanson de Francis Lalanne. En pianotant, en disant. Euh, C'est que trouve moi euh, la dernière de Francis Lalanne. C'est comme ça que ça marche. Je vais désactiver maintenant Spotify. Pour vous montrer comment ça marche. Au niveau des musiques intégrées. Je vais vous montrer aussi comment ça marche via l'ordinateur. Et ça va me permettre de vous montrer, de vous présenter Garmin Express. Oui, il y a Garmin Connect en application mobile, Garmin IQ et sur l'ordi, il y a une petite interface qui va permettre de transférer et de, voilà, de, de parler avec la montre, entre la montre et l'ordinateur, ça s'appelle Garmin Express, disponible sur Mac et Windows. Mon Spotify a été enlevé. À la place, ici, on a juste musique. Y a-t-il de la musique dans ma montre Normalement, oui. Je vais connecter ma Garmin venue à mon ordinateur via le câble. Hein. Le câble de chargement en USB et là, je vais pouvoir, si vous n'avez pas téléchargé, aller sur Garmin Express c'est un petit outil qui va nous permettre de gérer un petit peu l'interface euh, montre euh, Garmin IQ bref Garmin sans passer par le téléphone c'est donc via Garmin Express là qui va être possible du coup de mettre d'ajouter des chansons directement par exemple à bah, ma brise je ne sais pas ce que c'est et je fais envoyer vers l'appareil ça se télécharge ça va vers l'appareil et normalement lorsque je vais après aller dans hop chanson de la venue 2 je vais avoir ces chansons là Comment je vais pouvoir accéder à la musique que j'ai stockée Lorsque je vais démarrer ici, je vais pouvoir aller dans... Hop Musique Ici, en cliquant appui prolonger bouton du bas, vous allez pouvoir choisir la source de musique. Vous allez pouvoir du coup choisir ma musique ou alors des choses que vous avez sur votre téléphone ou euh, Spotify, Line Music, bref. Et en allant dans ma musique, je vais pouvoir voir toutes les chansons que j'ai stockées. C'est aussi simple que ça et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien, c'est un des bons points positifs d'avoir de la musique. Continuons avec les autres applications un peu smart disponibles sur la montre. On va voir bien entendu la météo qui va nous indiquer la météo. Après, lorsqu'on va aller là-dedans, on va pouvoir avoir comme autre info le calendrier. Et si j'en ajoute d'autres, il va avoir en fonctionnalité Smart, bah, c'est tout après ça restera des fonctionnalités sport ou santé Autre euh, fonctionnalité qu'on pourrait mettre entre santé et smart ça va être la possibilité de paramétrer sur l'application un contact vous allez voir un contact de sécurité c'est la possibilité de configurer une assistance lorsqu'on est en détresse ça va se jouer sur l'application vous allez pouvoir aller dans sécurité dans live track et là il sera possible de configurer live track afin de créer en temps réel Hop, votre position et de pouvoir la partager avec un contact en temps d'accident on ajoute un destinataire un contact qui est sur le téléphone et cette fonctionnalité vous permettra lorsque la montre détectera un accident un incident d'envoyer du coup un sms et de contacter votre contact voilà pour ce qui est des fonctionnalités smart maintenant regardons un petit peu les paramètres qui sont présents dans la montre vous allez pouvoir on a dit configurer le cadran bref allez encore plus, aller dans les aperçus rapides, les commandes, fréquence cardiaque au poignet, ajouter un capteur en ANT ⁇ voir la musique, connectivité, tac-tac-tac, système dans système, vous allez pouvoir... Gérer la langue, gérer l'affichage, c'est-à-dire affichage permanent, always on ou pas. Activer les vibrations, etc. etc. Le mode USB, nanani, nananer. Bien entendu, vous allez pouvoir aussi accéder à plusieurs paramètres, plusieurs configurations via l'application. Mais beaucoup sont présents déjà sur la montre. Voilà pour ce qui est des fonctions smart. Maintenant, parlons des fonctions de santé. Les données de santé vont se retrouver à la fois sur la montre est sur le téléphone Sur la montre vous allez avoir toutes les informations pratiquement Vous allez avoir l'hydratation, le nombre de pas, etc etc À chaque fois en cliquant vous allez pouvoir voir l'historique etc Et aller encore plus précis Ça va être la même chose avec les étages montés Vous allez pouvoir mettre les calories Vous allez pouvoir aller chercher le sommeil Hop avec les phases de sommeil, les différentes phases de sommeil À chaque fois c'est vraiment euh, très bien expliqué Et c'est très détaillé même sur la montre Pas besoin forcément d'aller sur le téléphone Vous allez avoir votre oxymètre de pouls. La fréquence cardiaque, fréquence cardiaque, une moyenne sur les différents jours, bref vous allez pouvoir aller très loin et vous allez pouvoir aussi surtout Ajouter des informations, là j'en ai ajouté pas mal Mais vous allez pouvoir ajouter le suivi Cycle menstruel, vous allez pouvoir Hop, aller ici et choisir d'autres informations Que vous voulez ajouter, par exemple descendre en bas Après là il va me rester que les trucs de sport Mais vous allez pouvoir configurer un petit peu Comme vous voulez le suivi, ensuite ça se retrouvera Bien entendu très complet Sur l'application, regardons ça On va retrouver différentes historiques, différents Widgets, petites cartes qui vont Nous donner bah, tout ce qui s'est passé Les jours précédents et aujourd'hui On va pouvoir avoir d'un coup d'œil le nombre de pas le nombre d'étages montés, la calorie, les calories dépensées, les minutes intensives d'activité, etc., etc. La fréquence cardiaque aussi, si bien entendu la montre est sur notre poignet. Ensuite, on va bien entendu pouvoir retrouver l'historique de nos activités quotidiennes sur l'application. Lorsqu'on va lancer l'application Garmin Connect, on va avoir plusieurs cartes, plusieurs cartes, plusieurs widgets qui vont nous donner des informations sur notre journée. Comme par exemple la course à pied que j'ai faite en trottinant ce matin, le stress, les minutes à sens le nombre de pas, les étages, les calories, le sommeil, corps de sommeil, oxymètre de pouls, respiration, etc. etc. Pour chacune de ces données, on va pouvoir cliquer pour avoir l'historique. Si je clique sur le nombre de pas, j'aurai mon nombre de pas aujourd'hui, avec quand est-ce que j'ai marché le plus. Si je swipe de gauche à droite, on va avoir hier, avant-hier, etc., etc. Sur 7 jours, sur un mois, bref, on va pouvoir suivre pour chaque donnée ces informations. Ça va être pareil sur les étages, Voilà, les étages d'aujourd'hui, les étages d'hier. Ça va être pareil sur les minutes intensive d'activité, aujourd'hui, hier, ça va être pareil sur le stress aujourd'hui, hier, etc, etc. C'est super bien détaillé. Regardez par exemple le stress, il n'y a pas beaucoup d'applications qui donnent du stress en temps réel avec autant de détails sur les minutes et le niveau de stress tout au long de la journée ça ça va être vraiment sur les informations qu'on a vu sur la montre tout ça va être ici pareil pour la fréquence cardiaque on va la voir en continu tout au long d'une journée avec le repos le max etc etc ça va être super détaillé sur le sommeil avec les phases comme on a vu sur la montre les phases de sommeil et là ce qui va nous permettre c'est d'aller voir l'historique sur la montre on ne pouvait pas là on va pouvoir voir l'historique du sommeil hier avant-hier à chaque fois on va pouvoir voir notre spo2 durant le sommeil et la respiration durant le sommeil on a vraiment un suivi de sommeil hyper hyper détaillé enfin voilà là c'est la précision de cette montre on le verra après c'est la précision surtout que là ça nous donne le sommeil détaillé mais on va avoir aussi en dessous un score de sommeil qui va nous expliquer pourquoi là j'ai eu 55 sur 100 et pourquoi c'est pas bien c'est pas un bon sommeil c'est pas que c'est pas bien mais pourquoi c'est pas un bon sommeil parce que le sommeil était léger etc etc on va pouvoir aussi voir le sommeil la durée totale etc etc etc passable. Voilà, on va pouvoir procéder vraiment comme ça avec toutes les cartes. Corps de sommeil, oxymètre de pouls, respiration, bref, cette montre, analyse, tout. En plus, ce qui est sympa, c'est que là, c'est les données qui sont mises en avant, c'est les données d'aujourd'hui. On aura aussi la body battery, bien entendu, qui va nous donner du coup notre un peu une moyenne sur comment notre corps est en fonction de, des activités qu'on fait et du repos qu'on a. Mais en plus, en descendant, on aura une synthèse sur la journée d'hier et on descend une synthèse sur la semaine. Ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fait et c'est pourquoi le suivi de santé sur cette application est top de chez top. Pour l'évoquer, mais on va pas trop s'y attarder, on va pouvoir rejoindre des challenges, challenge de pas, challenge créer des challenges et défier si on veut nos amis, relever des défis, etc., etc. Mais ça je vous invite à aller voir, télécharger l'application. il n'y a pas forcément besoin d'avoir la Garmin venue de. Voilà pour ce qui est du suivi de santé. Vous avez vu, c'est hyper précis et hyper complet. Maintenant parlons du suivi de sport. Parlons maintenant du suivi d'activité physique. Lorsque vous allez lancer différents types d'entraînement, par exemple la musculation, vous allez pouvoir aussi valider et gérer et avoir une personnalisation par rapport au sport. Là, vous allez pouvoir lancer la série 1. À chaque fois que je vais appuyer, je vais pouvoir mettre une série, un nombre de, de, de temps dans la série, envoyer, valider, pareil, commencer une deuxième série, mon repos, etc. C'est etc. personnalisé, c'est personnalisable. Ça va être la même chose si vous activez un entraînement HIT. vous allez pouvoir... Choisir des minuteurs, des types de minuteurs, etc. et personnaliser ou aller en libre et suivre votre entraînement. A chaque fois, comme sur la course à pied, vous allez avoir la possibilité de suivre un entraînement que vous avez paramétré, que je vais vous montrer juste après. La possibilité de suivre un entraînement qui est programmé ou la possibilité d'ajouter des paramètres et de changer vos écrans de données. Vos écrans de données qui permettront d'avoir voilà, sur l'écran la zone de fréquence cardiaque, etc. Tout est personnalisable. En plus de ces activités, en plus de tous ces sports différents, il va être possible d'avoir un véritable coach. différents même, formes de coach, des coachs et des programmes d'entraînement. Regardons les coachs. Déjà, il va falloir paramétrer un coach. Et surtout, vous allez pouvoir télécharger des vidéos pour bien faire les gestes et des répétitions, si vous faites par exemple de la musculation. Pour cela, on va aller dans entraînement. On va aller dans la montre, dans plus, dans entraînement. Et là, vous allez pouvoir rechercher un entraînement. On aura une liste, une bonne liste quand même, d'entraînements. Vous voyez, avec des entraînements pour remodeler, relaxant, etc., etc. Si j'en prends un, par exemple, je sais pas, euh, cet entraînement ici, le premier, on va prendre le premier, que je l'enregistre dans mes entraînements, je vais ensuite le retrouver ici. Ici. Lorsque ensuite je vais synchroniser ma montre, l'entraînement va bien entendu s'intégrer dans la montre. Ce qui va permettre lorsque vous aurez chargé l'entraînement sur la montre, de pouvoir l'envoyer et de pouvoir le démarrer avec bien entendu les instructions du coach. On aura donc une indication directement du coach sur la montre, sur les mouvements à effectuer. Ça c'est plutôt pas mal, ça se retrouve de plus en plus, je vous l'avoue, sur les montres. Mais... C'est super bien fait et simple à mettre en œuvre. Et en plus, vous avez vu, il y a quand même pas mal d'entraînements. Ensuite, vous allez pouvoir lancer un programme d'entraînement. Ce programme d'entraînement, ça va être par exemple de la course à pied pour atteindre 10 km, etc., etc. Vous allez pouvoir le configurer sur l'application directement en configurant un programme, en acceptant, dire par exemple, je cours voilà, 24 km par semaine, je cours sur 7 minutes par kilomètre, etc., etc. Et ce parcours d'entraînement se retrouvera du coup sur la montre en tant que référence d'entraînement entraînement, entraînement de référence. Vous allez bien entendu aussi pouvoir le retrouver sur Garmin Connect, l'interface web qui est plutôt aussi sympa. Autre information qui vous intéresse, il n'est pas possible de créer des itinéraires et de les envoyer sur la montre. Vous pouvez bien entendu créer des itinéraires itinéraires de parcours, de vélo, etc. sur l'application Garmin, l'application web, mais lorsque vous allez vouloir le transmettre, l'envoyer sur votre montre, il ne sera pas possible. Cette montre n'est pas compatible avec des itinéraires, ça c'est bien dommage. C'est vraiment pour moi le critère qui manque à cette montre pour faire d'elle une montre extraordinaire. Comme est le titre des entraînements personnalisés, des entraînements par exemple intervalle. il sera possible bien entendu d'en créer, d'en créer sur l'interface web ou dans l'application en créant par exemple voilà un entraînement de course à pied, intervalle, en choisissant de régler et de se focus sur la distance ou alors de se focus sur la fréquence cardiaque et après on va pouvoir créer, finaliser cet entraînement, ouvrir Garmin Express que je vous ai présenté pour le transfert de musique et transférer ça sur la montre sans souci. Maintenant parlons de Strava vous m'avez demandé s'il était possible de synchroniser Strava avec notre compte Garmin vous l'avez demandé pendant le live. Je vais vous montrer comment on fait et oui il est possible. On va aller sur l'application du coup Garmin Connect ici vous allez pouvoir choisir plus Allez dans paramètres, Allez dans application connectée et vous allez pouvoir hop ajouter Strava. Il vous suffira d'accepter de vous connecter avec votre compte Strava et bien entendu ensuite vous aurez ce lien à chaque fois que vous aurez fini l activité, ça s'enverra vers Strava. Vous allez pouvoir aussi connecter Komoot, Runkeeper, Bref, MyFitnessPal, c'est assez ouvert là-dessus. Maintenant, regardons les données récoltées par la montre lors d'une course et regardons si c'est précis lors d'une course ou d'un sport. Lorsqu'on va regarder une certaine activité, on aura des données faciles comme par exemple la distance, le temps, les calories, l'allure, etc. On va pouvoir aussi aller voir en détail l'allure moyenne, l'allure de déplacement, la vitesse moyenne, le temps total, la fréquence cardiaque. Bref, on aura une multitude de données. On va pouvoir aussi switcher sur les graphiques pour avoir le graphique de fréquence cardiaque, le graphique d'allure, etc. Etc, etc. Même le graphique de cadence, d'altitude, de temps de zone, etc, etc. Ça, ça va être via l'application. C'est plutôt pas mal. Mais on va pouvoir aussi analyser ça directement sur l'application web, l'interface web Garmin Connect. Et ça, ça nous donne encore plus de détails. Par exemple, vous m'aviez demandé le suivi d'altitude, l'élévation, l'altitude, comment ça se passait Et voilà ben là, regardez, lorsque je vais aller voir, voilà, une petite activité, on aura bien entendu tout ce graphique d'altitude qu'on va pouvoir détailler à chaque moment de l'activité physique. Ça va être en corrélation avec la fréquence cardiaque Et avec l'allure, bref vous allez pouvoir Chercher, aller et toujours Avoir plus d'informations, il y a même la possibilité D'activer une correction d'altitude Je sais pas trop à quoi ça sert Ils ont l'air de le dire que ça permet du coup De mieux estimer, maintenant ce qui peut être intéressant Enfin ce que vous vous posez comme question On va vite répondre, c'est est-ce que c'est précis Est-ce que la fréquence cardiaque par exemple est précise Oui, elle est vraiment précise, comme d'habitude Je l'ai comparé avec mon cardiofréquence Mètre, cardiofréquence mètre ceinture, pectoral Que j'ai comparé en même temps sur une activité avec celui de la montre, celui de Venu 2 et sur si on superpose les courbes, vous allez voir que c'est précis à souhait là dessus on n'a pas besoin de trop s'attarder la précision c'est vraiment le fer de lance de Garmin, pareil, est-ce que le podomètre est précis, comme d'habitude je l'ai comparé avec mon petit podomètre avec celui de la montre, et là la précision je vous affiche le tableau sur plusieurs jours, des comparaisons et aussi presque nickel on a des fois un petit écart mais c'est vraiment passable, ça va être de même pour le GPS, le GPS j'ai comparé le GPS de ma montre sur une activité avec le GPS de mon téléphone la montre n'était pas attachée, reliée à un téléphone enfin j'avais laissé mon téléphone j'ai pris un autre téléphone pour comparer je vous affiche sur différentes activités sur du vélo sur de la marche et sur de la course à pied les différences qu'on peut avoir et vous voyez c'est pratiquement nickel aussi ça se joue à 30 mètres près au maximum c'est vraiment je vous dis le point fort de la Garmin c'est cette précision au niveau sportive et au niveau du suivi de santé. Voilà pour ce qui est du suivi sportif, c'est assez complet aussi, il manque vraiment l'itinéraire. Maintenant, parlons de l'autonomie. Autonomie annoncée sur ce modèle, la venue 2 de 11 jours, c'est presque deux fois plus que la venue 1. Est-ce que ça y va Est-ce qu'on arrive aux 11 jours Est-ce que moi je suis arrivé aux 11 jours Bien entendu, moi j'arrive jamais avec mon utilisation aux 11 jours. Mais je suis arrivé sur cette montre avec mes trois cycles d'utilisation, une fois à 8 jours, une fois à 9 jours et une fois à 7 jours. En fonction de si j'utilisais la musique, si j'utilisais plutôt la musique Spotify ou alors plutôt la musique euh, stockée dans le téléphone, est-ce que j'utilisais le cardiofréquence-mètre en continu Est-ce que je l'utilisais pas en continu est-ce que j'ai fait beaucoup d'activités avec Activités sportives, le GPS En gros en fonction de ça vous allez switcher pour moi entre 6 et 10 jours Allez 6 et 9 jours, allez 6 et 10 jours En fonction de vos utilisations c'est vraiment top Bravo à Garmin d'avoir amélioré ça sur cette montre Je valide complètement l'autonomie Il nous reste donc à parler des points positifs et des points négatifs Quels sont alors les points positifs et les points négatifs de cette montre Vous l'aurez compris, le point positif pour moi, le premier point positif, ça va être la précision, la qualité. La qualité de Garmin sur la précision à la fois de santé et à la fois de sport font de cette venue 2 une montre parfaite pour les amateurs qui cherchent une précision, les amateurs confirmés, les semi-pros qui veulent aller toujours plus loin dans leur suivi de santé et surtout dans leur suivi sportif. Le deuxième point positif, ça va être l'autonomie. On a une bonne autonomie sur une montre avec un OS semi-ouvert, semi-fermé, bref avec cette OS, ce système d'exploitation qui nous permet d'avoir Spotify, Deezer, de la musique, d'avoir une réponse rapide aux SMS et aux appels si vous êtes sous Android. Bref, une autonomie, une montre qui a toutes ses fonctionnalités, à la fois smart, sportif, pour une autonomie entre 7 et 9 jours, à peu près, enfin 11 jours théoriquement, mais dans la pratique entre à peu près une semaine d'autonomie, c'est vraiment top. Là-dessus, Garmin a bien joué le coup, bravo. Qu'en est-il maintenant des points négatifs de cette montre Pour moi, il manque une fonctionnalité pour que cette montre soit parfaite au niveau sport. C'est le suivi d'itinéraire. Il la manque cruellement pour les gens comme moi qui aiment aller toujours plus loin dans le sport et surtout qui aiment utiliser bah, tout le savoir-faire Garmin, surtout Garmin Connect. L'application est vraiment top pour créer des itinéraires. C'est super facile. C'est dommage de ne pas pouvoir les intégrer dans cette montre. Le deuxième point négatif, c'est bien entendu le prix parce que on reste sur une montre quand même, une montre connectée à 400 euros, 399 euros. Mais c'est cher, c'est cher. Et vous êtes beaucoup au live à vous demander est-ce que je mets 400 euros sur cette montre pour avoir de l'autonomie ou est-ce que je vais sur une Samsung qui est maintenant moins chère J'aurai moins d'autonomie, mais plus de fonctionnalités Smart. Je vous répondrai à cette question dans une vidéo comparative bientôt. Maintenant, faut-il l'acheter Faut-il acheter cette montre Surtout, est-ce qu'elle est faite pour vous Est-ce que vous devez prendre cette montre Si vous cherchez une montre avec une bonne autonomie, et surtout, si vous êtes sportif et que vous voulez aller... Toujours plus loin dans le sport avec une bonne précision cette montre est top. Cette montre correspondra aux personnes qui cherchent une montre à 50% sportif, 30% santé et 20% smart. Voilà si on fait une petite proportion entre les fonctionnalités là au niveau sport vous allez avoir ce qui se fait de mieux sur ce type de montre généraliste. Bien entendu il faudra aligner les billets parce que 400 euros c'est quand même un bon budget mais bon il faut vouloir la précision et savoir mettre l'argent dessus. Voilà les amis pour ce test j'espère que c'était pas trop long mais j'espère que c'était assez complet. Normalement j'ai tout listé pendant le live ce que vous m'avez demandé strava euh, l'élévation l'altitude etc le coach ça a été fait dans le test n'hésitez pas à me rejoindre sur le discord ou sur durant un live il y a à peu près un live par semaine pour me dire lorsque vous savez que je vais utiliser ces montres et que je vais les tester ça je vous l'avais annoncé sur instagram aussi que j'étais en train d'utiliser la venue et la venue de s donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les autres réseaux sociaux pour me dire voilà j'aimerais bien que tu dises Durant le test, est-ce qu'on peut connecter cette venue 2 avec Strava Des choses comme ça. Dites-moi ça. Moi, ça me liste des choses à ajouter à mes tests. Même si ça dure longtemps, au moins, ça répond à vos besoins. En attendant, la prochaine vidéo. Vive à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.